Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel, aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture du deck du dragon légendaire. Donc sachez que toutes les cartes qui ont été euh, <coughs> choisies déjà sont mises de côté, mais euh, je, vous ai, je vous ai gardé les plus intéressantes pour vous. Donc je vous rappelle que mes recherches sont 10 polymérisations, 2 esprits des flammes, un radjeki, un pot de possessivité, un avertissement divin. Donc les deux appels à être en la trappe sans fonger. Donc deux assauts solennels un type pour d'espace mythique G, un premier utopie, un utopie d'éclair S39, un Utopie et un dragon de Borel. Donc on va attaquer par. Je ne les ai pas triés, donc on va les prendre comme ça. Voilà. Donc on va les prendre comme ça Donc j'ai un cyber dragon infini Pour ceux qui le recherchent Un dragon du carnage Chiméatech Un rare nouveau. Cyber réseau Usine de cyber réparation Un dragon méga flotte Chiméatech voilà. Après on passe à un peu plus de communes donc. Robe du magicien. Magicien sombre. Magicien sombre encore. Robe du magicien. Bâton du magicien en, en deux fois. Magicien sombre expérimenté en 3 fois. Chevalier légendaire Timé. Chevalier, chevalier légendaire Krikas et Chevalier légendaire Hermocrate. En commune toujours. Fracas au guerrier magique, donc carte basique. Hein Après canaliseur de magie Sentinelle au grand bouclier Croisée suprême En deux fois Il faut le dire c'est pas mal Rideau de magie noire Illusion magique Magie étendue des ténèbres. Héritage de magie noire. Donc ça c'est éventuellement pour le deck magicien. Hein. Mille couteaux. Attaque de magie noire. Pro de Critias. Pro d'Hermocrate La légende du cœur en commune, épée de révélation de la lumière, peau de dualité, renfort de l'armée, on passe au pendule, dragon fantôme aux yeux impairs, dragon persona aux yeux impairs. Encore un dragon fantôme Carte qui a été recherchée pendant longtemps aussi C'est le dragon mirage aux yeux impairs En deux fois Pour le deck de Yuya Phoenix lumière aux yeux impairs potartistes. Licorne aux yeux impairs pot En deux fois Potartiste Crâne-Crobat-Harlequin en deux fois. Matos-Chèvre Potartiste Golem-Hugo Potartiste Magicien Noble Dragon. deux fois. Alors, <coughs> dragon de la pesanteur aux yeux impairs. Donc c'est dragon aux yeux impairs mais rituel. Iris, Iris et céleste, pardon. Fuyons aux yeux impairs. Avènement des yeux impairs Attaque de flamme spirale En deux fois L'alliance des duistes En deux fois Pendule impénétrable En deux fois Tempête pendule. En deux fois. Pot des riches. Celle-là aussi, elle a été recherchée. Donc, euh, elle est pas mal. Pot des riches, c'est pas mal. Ensuite... Je regarde ce qui reste parce que voilà. Gatlingul pot artiste. Au départ, je vais le mettre dans... Puisque c'est un monstre qui a un effet euh, burn, je vais le mettre dans le deck pyro, mais ça allait pas. Dragon du Vortex aux yeux impairs. Brenah affamé, roi suprême. Remplacement pendule en deux fois. Renaissance pendule, en deux fois. Oscillation d'écho, en une fois. Terraformation, en deux fois. Clair, roi suprême dragon, en commune, toujours. Dragon météo, réimpact aux impairs. Rébellion des ténèbres, roi suprême. Waouh Dragon suprême aux yeux impairs. Dieu impair, roi suprême. Et là, c'est dragon pendule aux yeux impairs. Donc ils ont ils ont modifié l'image pour pour les, certains dragons, ce qui est pas mal. C'est dragon X de la rébellion des ténèbres. Donc si vous le cherchez, j'en ai un à disposition. Dragon sacro de clair. Ça c'est des rares. Dragon pendule arc aux yeux impairs. Il y un petit dragon pendule aux yeux impairs aussi en rare. Après, virus broyeur de cartes. L du tyran Voilà Et après on passe Donc euh, là c'était euh, donc, donc Il reste encore quelques cartes magicien Et après on passe au deck Cyber dragon Magicien des ténèbres dragon chevalier Dragon du virus maudit Dragon Explosion du tyran Marteau de magie temporelle Canon à roquette Hermocrate Ça c'était des cartes qui étaient chaudes à trouver à l'époque parce qu'elles étaient en super ou en rare et là elles sont en communes La déesse Archet Artemis Épée du dragon noir aux yeux rouges Magicienne des ténèbres Encore magicien Magicien sombre encore Et après on va passer au deck Cyber Dragon Voilà Donc on a vu le deck euh, aux yeux imper et le deck Magicien Maintenant c'est le petit deck euh, Cyber Dragon Donc Cyber Dragon On attaque Cyber Dragon Cyberdragon Cyber Dragon Nova en deux fois. Dragon du carnage Chimera Tech. Or celle-là aussi c'est une nouvelle. Techno Chimère le Dragon Forteresse. Or celle-là était chaude à trouver en français avant. Et là ils l'ont édité en commune. Dragon Cyber jumelé. Chimera Tech Over Dragon. Dragon cyber-dragon ultime. Cyber-dragon, je me l'ai encore. Je l'avais pas vu. Dragon cyber-ultime. la cyber-ombre. Cyber-réseau. Unité de cuirasse mes limiter Limiteur immoval alors je comprends pas celle-là, pourtant elle a été longtemps panier. Je sais pas si elle est reautorisée parce que ça fait un moment que je me suis pas connecté à DevPro. Fusion du futur. Fusion en surcharge. En deux fois. Lien de puissance. En deux fois. Explosion d'évolution. En trois fois. Aide à la fusion cybernétique. Pareil, celle-là, elle était, euh, était dure à trouver quand, euh, quand elle est sortie. Usine de cyber réparation. Forteresse Mechabot Oui, euh, cyber oui, plus assez. Cyber Eltana. En deux fois, Cyberdinosaure, Cyberphénix, Naga Cyber, Cyberdragon jumelé, euh, pardon, Cyberdragon proto, excusez-moi. noyau cyber en trois fois cyber dragon cyber dragon drey cyber dragon veille cyber, cyber dragon encore et pour terminer c'est le cyber dragon drey voilà donc si vous avez vu des cartes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter, je suis donc euh, sur Youtube et sur Facebook, voilà, sous, sous le nom de Rémi Roman. vous cherchez la Team Astral officielle, Team Astral Yu-Gi-Oh officielle, vous la cherchez, vous, vous me trouvez dedans. Sur ce les amis, avant de vous laisser, j'ai quand même vous souhaité une bonne fête. Attendez. ça veut pas tant pis c'est pas grave je vais vous souhaiter une bonne fête de noël et puis on se dit euh, à la semaine donc pour l'ouverture de l'esprit des guerriers coupe circuit et code du dueliste voilà donc n'hésitez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut pour dire que vous avez aimé n'hésitez pas de mettre des commentaires et je remercie euh, tout particulièrement je remercie tout particulièrement jérémy Scatta qui m'a mis un petit commentaire sur ma de précédente vidéo et ciao tout le monde.